Est-ce que ça vaut le coup d'investir en Estonie via Life Invest Est-ce que c'est du revenu passif Est-ce que la rentabilité est là Est-ce que les promesses sont tenues Bref, c'est ce que va nous partager Denis Descamps. qui fait partie d'un de nos premiers investisseurs élites, qui nous a fait confiance en 2019, en avril 2019, en signant un premier bien immobilier à Tallinn en Estonie par notre accompagnement. Et là, février 2022, il décide de vendre. On a signé la vente aujourd'hui, 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, et il va partager avec vous son retour d'expérience à propos du cycle d'investissement complet. Je vais vraiment poser toutes les questions que j'aurais aimé avoir en tant que prospect et euh, me projetant dans un investissement éventuel en Estonie, donc euh, regardez bien cette vidéo, c'est plein de pépites, et puis ça va vous aider potentiellement à, à passer le cap ou pas d'investir dans l'immobilier dans un pays différent que celui de votre pays d'origine. Je commence tout de suite l'interview avec comment s'est passé le processus de gestion avec Life Invest alors, il faut, faut savoir que donc euh, moi c'est un cycle que j'imaginais plus long. Euh, après, il se trouve que euh, voilà, j'ai d'autres oppo opportunités d'investissement en ce moment. Donc l'idée, c'est vraiment peut-être de faire euh, de, de, de finaliser une, un cycle d'achat euh, de rentabilité de vente. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau euh, euh, Temps passé, c'est de l'ordre du revenu, vraiment du revenu passif. C'est-à-dire que c'est vraiment un investissement où euh, j'ai passé euh, quelques SMS et, euh, et quelques mails, mais euh, le, le plus long, c'était vraiment d'étudier l'offre et de se décider et de se dire, allez, je, je fais mon premier investissement immobilier, non même pas en France, mais euh, en Estonie. Donc ça, c'était vraiment le plus gros de mon temps. Mais on va dire qu'à partir du moment où j'ai décidé... Bah t'as super agi, t'as été très rapide, très, très réactif, donc moi ça m'a pris euh, pourquoi le temps de venir signer, et puis après tu t'es occupé de tout, faut dire ce qui est. Euh, euh, pour être tout à fait transparent avec, avec l'équipe, on a eu euh, évidemment le Covid et donc on, a, on avait perdu un, un locataire, euh, oui, on va, va revenir sur voilà, ce -là, justement. Et, et la... ça justement. Comment ça s'est solutionné Et t'as été le, le seul qui, ouais. qui, a, qui a vécu cette situation. Mais ça et... a duré quelques, quelques semaines et t'as tout de suite trouvé en passant, donc c'était vraiment très cool. Enfin, en tout cas, moi je veux dire que et je t'ai dit, bah, vas-y carte blanche et tu t'es occupé de tout ça surtout. Si on parle de temps de temps passé, euh, c'est vraiment euh, quasi Super. quasi euh, quasi nul, quoi, on va dire. Ok, donc je, donc à la première question, comment s'est passée la gestion de l'appartement Est-ce que c'est du passif vraiment Est-ce que t'as quelque chose à faire non, pour moi c'est du 99,9% passif, ouais. c'est vraiment trop cool. Génial, mission réussie. Euh, au niveau des, des impôts, des charges, comment ça, comment ça s'est passé pour toi pendant ces deux ans Alors, ça m'a appris à, à, à, à gérer euh, les impôts, euh, ce que je fais, c'est tous les ans, je vais directement aux impôts, je prends rendez-vous et c'est eux qui me conseillent et qui me disent quoi faire et comment remplir ma déclaration. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a, a, a pas de double imposition, il y a une convention d'impôt de, de, de, de non, non double imposition entre l'Estonie et la France, exact. et donc en fait, tu, tu déclares en Estonie et, euh, et pas en France, donc de ce côté-là, il n'y a aucun, aucun souci. Euh, il euh, y a trois cases à remplir dans la déclaration et, euh, et les impôts ne sont pas payés en France, ils sont payés en Estonie. Voilà, donc euh, C'est très simple, c'est fait ra très rapidement. Super. Tu parlais de défaut de loyer, comment est-ce que ça s'est passé Alors C'est vraiment, vraiment le, la, le, le cas isolé. On a eu ça post-Covid, c'était une femme qui venait de province pour travailler ici, qui a perdu son emploi et qui a eu des, des pépins de santé. Uh -huh. Euh, comment ça s'est passé, du coup, comment bah t'as écoute... vécu le, le, le scénario, comment ça s'est résolu bon, Ça s'est passé très bien. Il faut savoir que pour moi, bon évidemment, c'était un investissement où j'avais investi euh, cash au début. Donc bon voilà il n'y avait pas il y avait pas d'enjeu de, financier fort pour moi mais je crois de mémoire ça a duré trois semaines donc on a eu un mois un mois d'impayé à peu près donc le temps qu'on s'aperçoive qu'elle était partie et que tu retrouves un locataire ça a été très très vite pour moi ça a été juste pareil je t'ai appelé je te dis tiens j'ai pas été payé tu, tu, ouais. euh, donc tu t as pris tu as pris ça très rapidement au sérieux évidemment et puis tu as trouvé quelqu'un en remplacement donc pour moi ça a été pareil du, du passif et puis euh, ben tu m'as sauvé de la mise là dessus très rapidement donc ouais, c'était vraiment très très cool donc euh, un mois, premier mois de notification, second mois, elle était partie ouais. Et ensuite, on t'a retrouvé un, un nouveau locataire. Exactement. Il bon, faut savoir que bah, ça s'est passé assez rapidement. Ouais. J'ai vu une vidéo euh, récemment sur, euh, sur euh, la procédure d'éviction d'un locataire en France, par exemple. Ça peut prendre. Euh... Pouf, on n'en parle pas. <rire> tu as <rire> déjà vécu l'expérience Non, non, non. Mais quelqu'un, oui. Quelqu'un m'a euh, dit en fait, oui, quelqu'un avait squatté chez lui et ne, fin, ne payait pas. Et ça a été huit mois de galère. Huit mois. Et il est parti de lui-même. Parce qu'il avait assez squatté. Euh, et puis derrière, il y a eu, euh, il y a eu euh, un mois de travaux parce que euh, ça se passait à Saint-Omer. Saint-Omer, on, Saint a, ouais. on a associé, dont je viens de te parler à l'instant, mmh. et je ne dirai pas son nom, mais euh, il, a, il a, il a, galéré. Il a mis, ça a été dix mois de de non-perçu, de loyer non-perçu, non plus tous les travaux, puisqu'ils avaient un peu saccagé l'appartement. D'accord. Donc euh, ça, ça, voilà, ça on peut trouver ça en France. pas, c'est ça reste des cas rares, des cas heureusement, rares. mais ça peut arriver. Donc euh, donc ici, oui, non, ça a été très rapide, ouais. Okay, ok, super. En termes de chiffres, est-ce que tu es à l'aise pour nous partager certains chiffres Aucun En termes problème. De, de revenus, de plus-value Aucun problème, il faut que. Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, donc c'est un investissement. Alors, je ne sais pas comment tu veux qu'on qu qu qu évalue la totalité. Euh, comment tu veux qu'on procède hum, Prix d'acquisition, prix de revente. Ouais, okay. Et les loyers que tu as perçus entre temps On va dire que le prix d'acquisition avec l'investissement, il est aux, aux alentours de 54 000 euros et le prix de revente est à 67 000 euros, donc ça en trois ans, Donc c'est juste une énorme plus-value. Deux ans et dix mois. Deux ans et dix, mois. Ouais, deux ans et dix mois, donc tu m'avais dit que le marché allait très haut, très fort, ça je le confirme. Et puis, bah, on, a, on a eu euh, des loyers, Bon, hormis les, les deux mois dont on a parlé, des, des loyers, euh, donc ça représentait pas, pas loin de 10 000 euros de loyer aussi. Donc okay. on va dire que c'est plus de 20 000 euros de, de, de, de gains en, en, en de coûtent, par de rapport à cet investissement avec deux mois de loyer quand même qui, qui n'ont pas été perçus. Voilà. Après, j'ai pas calculé les 20 d'impôts payés euh, aux Estoniens. On va dire on va enlever, ça Ça, ça, ça, ça représente peut-être 1 000 euros sur la totalité. Avant impôts, donc. Oui, voilà, 20 000 euros avant impôt et j'ai dû payer 1 000 euros d'impôts peut-être sur, sur les trois sur ans. Voilà donc okay. euh, c'est super rentable. Ouais. Donc as hum, accompli tes objectifs. Ouais. Mm -hmm. Ok, ok. Euh... D'ailleurs c'est même même assez amusant puisque euh, la tendance quand, quand, quand j'investis au niveau bien en France, que je m'occupe de tout, tu vois, parce qu'on ouais. me dit et finalement c'est beaucoup, je m'en occupe mal, c'est pas mon métier, j'ai pas le temps et, euh, et au final c'est nettement moins rentable. Euh, là vraiment c'était une opération immobilière qui était hyper hyper rentable. Euh, au-delà de mes espérances. Moi, je ne okay. pensais pas à faire autant. Ok, par rapport au temps investi, au retour, tu veux dire Oui, même, même purement en termes purement financiers. Ouais. En termes purement Alors, financiers, sans, ok. Sans compter que, comme je l'ai dit, j'ai passé quasi zéro temps là-dessus. Ouais. Ok, donc tu peux dire que tu as accompli tes objectifs. Et... Est-ce que tu retenterais l'expérience d'investir à l'étranger, par exemple alors euh, avec le recul que tu as maintenant justement là, là, là je dois je dois faire l'investissement court d'un an ou deux donc euh, j'espère euh, dégager des plus values et puis ben bah, réinvestir cet argent là dans l'immobilier donc euh, pourquoi pas revenir ici sur un appartement plus grand euh, dans 12 mois, 18 mois, c'est quelque chose, où, là pour le coup, je suis en pleine confiance, je l'étais hein, au départ, il y avait toujours cette petite appréhension de dire je vais l'investir en Estonie, c'est au nord de la Russie, on est en pleine actualité avec la Russie en ce moment, d'en parler en venant, mais il y avait une petite appréhension, pour ne pas, pour pas te mentir, que tu avais largement déverrouillé. Là, je suis en pleine confiance pour, pour la suite. Pour, pour, pour réitérer. Pour investir, ouais, dans un an, 18 mois, Donc, en tu dis, sur... tu récupères les fonds maintenant pour investir dans un autre projet, c'est ça Ouais, un, un autre projet qui va, qui va durer un, un an, un an et demi. OK. Euh, et puis, ben, bah, j'espère faire une belle plus-value aussi de ce côté-là. Donc, j'ai besoin de ce, ce, ce capital. OK. Mais si clairement, je reviens, j'atteins mes objectifs sur ce projet-là, clairement je euh, serais pour réinvestir dans l'immobilier pourquoi pas à Tallinn ouais avec plaisir clé de l'enrichissement peut-être euh, investir une petite somme dans quelque chose de relativement risqué pour pour créer de la richesse oui. et ensuite investir une grande somme dans quelque chose de safe ouais, pour maintenir ça. cette richesse j'ai la chance tu vois d'être euh, d'être un indécrottable euh, euh, entrepreneur donc j'ai créé euh, trois boîtes et puis j'ai la chance de, de, qu'elle fonctionne. Donc si tu veux, ça m'a ça, ça toujours dégagé du, un, peu de, un peu de liquidité. donc C'est un peu la clé. C'est-à-dire que euh, l'immobilier, c'est hyper, hyper rentable quand tu arrives à bah, soit acheter à cash ou mettre 50% de la somme sur la table, euh, parce que du coup, il te reste ou pas de, pas de loyer, enfin pas de, de, de, de prêt bancaire, je veux dire, ou euh, un prêt bancaire tellement pas faible que tu peux très vite faire du cash. Euh, sur, sur, ce que tu, sur ce que tu rentabilises, moi l'appartement ici je l'avais acheté sans, sans prêt, mmh. euh, donc forcément bah, tous les loyers c'était des bénéfices, et euh, la plus-value ça reste du bénéfice. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille, hein, c'est un investissement fait pour les gens qui ont, qui ont cette chance d'avoir du capital à investir, et il euh, n'y a pas de risque, au final, tu à un mois ou deux mois de, de, de, de non-loyer, comme ça a été as le même et euh, ça me va, et je trouve que j'ai eu de la chance d'être bien accompagné, donc si, moi je trouve que j'ai eu de la chance. Et ça fait partie de, de, de l'investissement, euh, d'avoir des heures d'avoir des problèmes, enfin je veux dire, c ça serait illusoire de croire que tout va marcher comme sur des roulettes, et le propre de l'investisseur, c'est de sécuriser et de savoir que derrière le plan d'action, de, derrière le, le business plan que tu fais, il faut garder un petit peu de marge, il faut savoir que ça peut euh, ne pas fonctionner comme tu le veux, il peut y avoir des, des, des, des, des problématiques que tu pas vu venir, donc ça c'est quelque chose qu'il faut... À, à, à, à, à comprendre et anticiper dans chaque investissement et dans chaque business que tu montes. Voilà, donc moi je l'avais, je, je l'avais vraiment, euh, je l'ai vraiment super bien vécu. D'ailleurs, euh, à chaque fois qu'on envoyait des SMS ou qu'on s'appelait, j'étais super cool et puis tu me disais j'agis, j'étais ouais, génial. tu vois c'était, j'étais pas, j'étais pas inquiet. Voilà, faut pas que, faut pas que, euh, que euh, l'investissement, tu vois, si, si, si tu en dépendes au quotidien. Enfin voilà, ouais, c'est euh, quelque chose. C'est euh, l'objet euh, de Life in Boss, c'est de, de proposer des, oui. des solutions. Ouais. Qu'on recherchait personnellement ouais. et qui répondent à ce genre de problématique, d'entrepreneurs où c'est indispensable d'avoir un ratio temps investi en retour sur investissement rentable. Exactement. Et, et puis oui. c'est un plaisir aussi de, de parler avec ouais, toi ouais. par SMS, on apprend plein de choses. Alors, ça ça s'est parlé quelques, quelques fois ah, en, voilà. en trois ans, ouais. c'est pas énormément parlé, mm -hmm. mais la relation était là et il y a toujours eu un échange de la réactivité. Et puis surtout si il y a, y, a, y, a, y a aussi ce que j'appelle des gains non quantifiables. Enfin, c'est on est humain, euh, on est euh, on a tous de l'ego, même si j'essaie moi de faire en sorte d'en avoir de moins en moins, voire plus du tout. Euh, mais je veux dire par là que bah, tu as, as des amis, t as, t as, t as, tu discutes et, et euh, bah, venir ici, tu vois, que tu découvres un pays, tu découvres une culture. Moi, je, quand j'étais venu, j'étais pas venu avec mon ami Frédéric, mmh. on avait découvert un pays incroyable. On était allé se balader dans des parcs de fous, Je m'étais baigné dans une eau à 11 degrés, dans un endroit dans la Baltique, un endroit absolument magnifique. J'étais Seul au monde, tu vois, et ça, quand je raconte ça, c'est aussi ça qui a derrière, c'est à dire de ce, ce, euh, cette photo, je l'ai en, en tête. Et ce moment où je me suis baigné avec Frédéric dans cette eau glacée, c'était vraiment un moment fort. Il faisait un temps magnifique, on était on était dans un dans un endroit extraordinaire. Et, euh, et quand tu racontes ça, tu racontes une histoire. Ça t'enrichit personnellement, c'est-à-dire que l'argent c'est bien, mais la vraie richesse elle l'intérieur, Et ce type de projet, bah, ça t'oblige à sortir de ton confort et tu as quelque chose à raconter. Tu te dis, tiens, est-ce que tu es investisseur immobilier, oui, euh, ou euh, dans l'Île-de-France, dans le Sud, non, en Estonie. Ah, ouf, tu vois. Et là, tu commences à rentrer dans une dynamique de de, de conversation. C'est de... l'énergie, quoi. Particulier. Voilà, hein. ça, ça, ça fait partie du plaisir, tu vois, euh, du, de l'investissement en histoire. Enfin, pour moi, hein, je pense que voilà, t as, t as, ça t'enrichit euh, personnellement et puis ça t'oblige à prendre des risques, à te dire, euh, j'écoute pas juste les, les, les gens qui me disent mmh. oui, tu vas te faire tordre ton appartement par la mafia russe. Euh, ici, c'est très sécurisé, c'est une Union européenne mmh. et j'ai vraiment euh, travaillé en toute confiance avec toi. Ouais. Bon, en, en complément à ce que tu viens de dire, il y a des personnes qui sont sujettes à, à, à l'impôt sur la fortune immobilière, ouais, ouais. à l'IFI, et qui investissent, diversifient à l'étranger pour, mmh. pour passer juste en dessous des plafonds. De exactement. Exactement. Et, euh, et optimiser. C'est euh, pas encore cette mon cas. Mais, <rire> euh, je pense qu'avec <rire> tous les, tous les projets que tu as en ce moment, ça va vite être le cas. En tout cas, euh, bah, c'est vraiment un, un plaisir de, de, de t'avoir en, en en investisseur bâtisseur avec Life Invest parce que tu, tu m'inspires personnellement beaucoup. Et euh, Denis est une personne à suivre, parce que euh, tu as plein de bonnes choses à proposer en, en termes d'investissement. Tu vas peut-être euh, conclure là-dessus bientôt. Mais euh, si, si, tu, si tu devais résumer l'expérience, le cycle d'investissement Life Invest, qu'est-ce qu qu que tu retiens Alors en fait, sur le cycle, il est simple, c'est-à-dire que tu sources l'appartement en fonction du budget, qui était le mien. Euh, donc tu sources l'appartement qui correspond au budget, tu proposes un, un, un business plan tout simplement hein, avec un, une rentabilité qui était estimée à 7,6%. J'ai vérifié ce matin euh, juste sur le, la partie euh, loyer. Hein, on est d'accord, pas sur la partie revente. Et puis euh, tu trouves le locataire. Quand il, donc euh, c'est euh, vraiment ça, c'est super intéressant. Et quand on a, on a besoin d'un deuxième locataire, et puis au moment où on veut revendre, je t'appelle. Je, je voudrais revendre. Boum, tu trouves l'acheteur. Et là, je suis venu. Euh, on, est, on est lundi matin. Je suis arrivé hier soir et je repars dans quelques heures, donc euh, ce soir lundi je serai de retour à la maison pour la Saint-Valentin. Donc ça donc, serait passé comment le, le processus de revente euh, Très très fluide, euh, j'ai eu quelques, quelques infos à remplir, ça m'a pris 5 minutes par email. Et puis je suis sorti de l'hôtel, on a pris un café, et, euh, une, heure, une heure sur place et on a signé. Et, euh, et euh, j'ai payé euh, par carte de crédit les frais, euh, les frais de, de notaire, ce qu'on appelle nous les frais de notaire. Qui sont payés par le vendeur et l'acheteur en Estonie Et moi ça m'a coûté 99 euros <rire> payable <à rire> en carte de crédit. Voilà, Donc ça doit faire un peu rêver les, les, les gens qui nous regardent de se dire on a moins de 100 euros de, de... Sur 67 000 euros de, de, de, de, frais de, de frais de vente. Ah, okay. Ouais, ouais c'est fou. Ouais. Ouais. Et la première fois, c'était du même ordre, et c'était aussi payé en carte de crédit. Donc c et euh, c'est fait euh, sur place, en toute confiance. Tout est envoyé par email. Euh, L'argent est sécurisé, envoyé euh, sur mon compte perso. Euh, voilà. Donc c'est vraiment euh, à la fois agréable, rapide, euh, passif ou très passif, et euh, efficace en termes en terme d'investissement. Super, super. Oui. Donc ça, ça valide. Euh, entre, si tu devais donner une note entre 1 et 10 à Life Invest, 1 étant plus jamais, au secours, <rire> n'y allez pas à 10, ah oui, on, on refait l'opération demain. C'est ah, -ce bon compliqué il... parce que j'ai acheté une voiture récemment et euh, le mec m'a dit, vous allez recevoir de quoi me donner une note. Et, et j'ai dit, bah je vais vous mettre une bonne note. Il dit, plutôt mettez rien ou mettez 10 parce que en dessous de 10, euh, la marque, hein, que je vais pas citer, ouais. euh, considère que c'est pas bon. Donc il faut mettre 10, Si vous mettez note, notes. J'ai et... une question Alors, à suivre. Je vais être obligé de dire 10, non Non, non, tu, <rire> non tu, je tu, dirais... vraiment, tu, Ton ressent comme, comme tu l'as vécu. Le, le but de cette vidéo, c'est que les gens euh, puissent euh... s'identifier puissent, puissent, puissent à toi et fassent l'opération ou pas. si. Ils Alors je, je dirais euh, 8,95, tu vois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu qui pourrait faire que ce soit 10 euh, Écoute, euh, je, je réfléchis. Euh, Peut-être... Euh peut-être plus une newsletter, tu vois, une information okay. trimestrielle ou tu vois où on, on sent qu'il y a une que que, que tu fais venir d'autres investisseurs, tu vois. Alors peut-être voilà une petite une, une petite publication par newsletter de de ce que devient ta boîte parce qu'en finalement on est très dépendant de ta boîte. Si demain, et demain tu la fermes pour quelque raison que ce soit, euh, ben, on va se retrouver un peu plus isolé tu vois on va on va devoir négocier avec des, des acteurs locaux qu'on n'a pas encore identifié donc peut-être ça suivi, tu vois, voilà un, un suivi et peut-être peut une, voilà. une une lettre d'investisseur ou ouais puis qui donne envie peut-être d'acheter tu vois j'ai j'ai j'ai j'ai pas j'ai pas vraiment été sollicité de ta part pour en acheter un autre ou tu vois ou très peu voilà non peut-être ça mais on est, est d'accord que ça ça, ça ça concerne ça concerne plus le tu vois quelque chose qui n'est pas fondamental dans l'investissement et puis, euh, et puis, oui, tu vois, quelque chose qui soit sur, sur l'état du bien, tout se passe bien, enfin voilà, deux, deux trois infos. Alors après, j'imagine que tu as beaucoup de clients. Pas évident, mais peut-être faire une newsletter qui est valable pour tous et tu peux mettre en avant un, un bien ou un, ou, un, ou un immeuble où tu as déjà des clients, tu vois, quelque chose comme ça, et qui rassure sur le fait que l'activité que tu mènes, elle est bien pérenne et que voilà. Mais euh, enfin, c'est parce qu'il faut mettre un 1,05 pour, pour aller à 10. Donc ça, oui, ça, c'est. Ça, ça, ça, pourrait, ça pourrait vraiment être quelque chose de sympa. Ouais. Ok, super. Bon, merci pour ton, pour ton feedback sera implémenté. C'est cool. Top. Comment est-ce que les gens peuvent te suivre Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment euh, Alors, je travaille sur un projet qui s'appelle Richesse Academy avec un Y. Okay. Euh, donc, euh, le site, c'est richesse.academy avec un Y. Et l'objectif, c'est d'essayer de, de, de, de, de faire gagner euh, 5, euh, 5 ans. Euh, euh, tous les gens qui veulent investir, qui veulent devenir libres financièrement. voilà L'objectif, c'est de faire euh, une plateforme à la fois de contenu gratuit et de formation payante sur euh, tout ce qui euh, concerne la liberté financière. Et moi, je suis euh, un ancien fonctionnaire, hein, je t'en ai parlé. Euh, après, j'étais salarié, cadre, etc. etc. j'ai mis du temps à me lancer. Et au final, je suis allé assez vite, mais j'ai quand même commis des erreurs. Donc l'idée, c'est vraiment euh, de proposer euh, à la fois des formations sur le mindset, sur les investissements en bourse, en crypto-monnaie et puis aussi en immobilier. Et puis, euh, voilà, de, de, mais au-delà de ça, d'avoir euh, ce qu'on appelle un parcours de richesse, de comprendre euh, qu'il y a des, des étapes à franchir et pas les faire dans n'importe quel sens. Tu vois, ça sert à rien d'être un, un as de, de la crypto ou un as de l'investissement boursier. Si tu as 150 euros à investir, tu peux faire euh, 200%, tu vas jamais devenir très riche avec ça. Donc il faut d'abord avoir une sorte de, de, de richesse initiale qu'on peut investir en immobilier, puis après, euh, décliner sur des investissements un peu plus risqués. Euh, voilà, donc euh, l'idée c'est de, de, de, de comprendre quel est, euh, ce qu'on appelle nous le parcours de richesse. On ne promet pas à nos clients euh, la fortune en, en, en deux semaines, en deux mois ou en deux ans. On leur dit, euh, changez-vous, changez, changez, changez votre mindset, changez votre état d'esprit et puis vous allez, de, vous allez ensuite euh, vous définir un parcours et vous suivre cette, cet élan-là cet élan de richesse sur 2, 5, 10 ans, et vous allez vous transformer en tant que personne, vous allez transformer votre vie. Et ça, c'est super intéressant, et c'est ce qu'on voit peu sur les chaînes YouTube, etc., où on promet tous un peu la lune, devenez millionnaire en quelques semaines, en quelques mois, j'y crois pas. Par contre, en quelques années, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, nos formations et nos publications gratuites vont aider les gens qui sont abonnés chez nous à changer leur vie de manière durable. voilà Donc, ça s'appelle Richesse académique Richesse Academy. Ok, mmh. top. En gros, tu les aides à faire un cycle. J'imagine que tu les, leur recommandes d'investir de manière cyclique, comme un peu tu fait en Estonie. Exactement. Tu as vu qu'il y avait opportunité en 2019, tu as mmh. investi ici. Maintenant, tu sors à, à, à mon avis un, un, un point, un point élevé. Ouais, C'est oui. le, le prix le plus important qu'on qu ait vendu dans l'immeuble. Donc, ouais. euh, donc, tu sors. Au top. C'est clair. Tu, tu buy low, tu sell high. C'est ça, exactement. Et, et là, tu euh, réalloues une partie dans, dans, dans un cycle différent. Ouais, un cycle, ouais, tout à fait, dans un cycle différent. Je, je dis pas quoi parce que c'est ouais. perso, mais oui, tout à fait. Euh, exactement. Et, euh, et voilà. donc… Euh, On se retrouvera peut-être euh, peut à l'avenir euh, dans, dans un autre. J'espère. Sincèrement, j'espère parce que ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me botte. Et puis, euh, comme je te disais, ça sera une autre aventure, un autre projet. Donc, euh, avec plaisir, dès que j'ai retrouvé, dès que j'ai euh, fait x2 sur cet argent-là, ben, on, on prend un appartement plus grand. Super. Okay. Un mot de la fin Un mot de la fin euh, Écoutez, non, je ne sais pas. Un mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais te dire ben, En tout cas, ça, voilà, ça fait trois ans qu'on se connaît. Par exemple, comment est-ce que tu vois le. Je sais que tu as un avis à prendre, mais ouais. en cinq en, en 5... minutes, en... euh, c'est la cata sur les marchés Est-ce qu est que la fête va va déclencher une apocalypse au niveau des actions Est-ce que les cryptos, ça va Alors, continuer à monter que, Quelle je, est ta vision en tant que Je, temps, je vais je dire un truc, en toute modestie, euh, je suis pas, je suis pas expert, euh, je suis pas expert, d'une part, et je sais même que les experts n'en savent, entre guillemets, fichent trop rien. Donc, euh, en fait, ce qui est important, est pas c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir un, une stratégie pour les deux scénarios. C'est-à-dire que, quel que soit ton investissement, et c'est ça que nous, on apprend chez, chez Academy, c'est, j'ai un plan d'action, si ça monte, et je sais où je vais, par contre, si ça chute, j'ai aussi un plan d'action, et je sais où je vais, et je sais comment je minimise mes pertes. En fait, tout, tout, est, tout est dans cette formulation, maximiser ses gains, minimiser ses pertes. C'est tout ce que moi j'ai appris, et euh, tu ne peux pas savoir si demain il va faire beau ou s'il va faire euh, moche. Et maintenant si, on, on sait, mais imagine que tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas la météo, bah, tu te dis, euh, demain s'il fait beau, je vais faire une balade euh, sur, sur, sur, à la mer, euh, et il, fera, il, fera, il fera bien, et s'il fait mauvais, je reste là et je regarde Netflix. Tu as un plan. T'as un plan pour les deux situations. Moi, bah, c'est pareil en investissement. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien et si ça monte? Qu -ce... Mais qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Et souvent, les gens sont hyper exposés en disant ça va monter, ça va monter. Et bim, ils se prennent une énorme claque parce qu'ils ne sont pas protégés à la baisse. Donc voilà. Moi, mon conseil, c'est, il y a un scénario, quelle que soit le, le, le, la tendance du marché, vous êtes prêt. Et vous savez où vous allez. Voilà, donc c'est approche pragmatique, gagnant. pragmatique. Et sachant que euh, on a on a inventé un petit slogan avec Riches Academy, on dit euh, la sécurité c'est la performance, surtout sur les marchés financiers et les crypto, où finalement tu gagnes beaucoup mais tu perds énormément. Si mmh. es capable de gagner peut-être moins mais de perdre peu quand ça descend, ouais. tu repars toujours d'un niveau supérieur. Et là, la sécurité ça crée de la, la rentabilité. Voilà, donc c'est c'est vraiment notre credo. Super, super. Eh ben écoute, je te remercie. Ben, je t'en prie. Euh, Télécharger l'opération Silicon Valley UE en description ci-dessous pour faire comme Denis a fait. Et euh, je mettrai le lien aussi de Riches Academy en description, comme ça Avec les gens vont voir On ce va que je fais précisément. Ok. Cool. Merci. Hein.